Je m'appelle Tom Davo. j'ai 31 ans. J'ai fait plusieurs instruments avant de me mettre à la batterie, euh, surtout de la guitare et, euh, et du saxophone. Et, euh, et un jour, j'étais dans un groupe où le batteur n'est pas venu, et j'ai pris la batterie et j'ai dit, euh, voilà, je crois que j'ai trouvé, trouvé ce que je veux faire. J'ai toujours écouté plein de styles de musique différents. Quand je faisais du saxophone, je voulais faire du rhythm and blues. Et en fait, j'ai atterri dans un conservatoire où je faisais du classique et je me suis beaucoup ennuyé. Et du coup, en fait, j'ai découvert euh, très, assez jeune Nirvana de ce genre de groupe là où je voulais faire de la guitare, je voulais faire du bruit et voilà, je pense que Nirvana, ça a été un peu un élément déclencheur dans, mon, dans le passage de relais du saxophone à la guitare. Et euh, du coup, ni Nirvana dit ni Dave Grohl, ce genre de batteur-là. Bernard Purdy aussi qu'il n'a rien à voir, mais ce genre de batteur, Steve Gadd... Il y en a tellement, mais... Alors euh, j'avais des groupes mais c'est fini, maintenant je ne suis plus que dans un groupe dans lequel je fais partie, c'est mon groupe, parce que je compose aussi dedans, euh, ça s'appelle l'impératrice. On est six musiciens, euh, c'est un groupe un peu disco, funk, électro, on vient tous d'univers un assez différents mais on, donc on, a, on, on amène tous notre patte euh, au projet pour faire une, une grande, euh, un grand rassemblement de, de culture. Ça part de plein de, de moments différents, ça peut partir d'un jam en répète, donc tous les six, ou ça peut partir, on travaille aussi beaucoup en binôme, ça peut partir euh, d'une compo que j'ai fait avec le guitariste et on ramène euh, au groupe, soit elle est finie ou soit on, on, on a qu'un couplet, un refrain. Tout le monde est libre d'apporter ce qu'il veut et après on se fait une petite réunion et on tranche. Je pense que c'était quand on est parti euh, euh, aux états unis et qu'on a joué à Los Angeles et qu'on ne s'attendait pas du tout euh, à voir ce public-là en fait. On pensait à, euh, de voir beaucoup de Français et en fait pas du tout. Il y a énormément d'Américains et c'était euh, une grosse salle en plus, mais c'était vraiment euh, impressionnant. Et toute la tournée qui a suivi aux états unis après a été fantastique. Quoi. Los Angeles était vraiment marquant. Alors en, en tant qu'ancien guitariste, il y a un morceau que je fais avec l'impératrice où je sors de la batterie, il y a une boîte à rythme qui est lancée et je prends la guitare. Et on fait un espèce de duo avec le deuxième guitariste. Avec le guitariste. Et c'est moi qui devais présenter le morceau. Et on regardait les, des anecdotes, enfin des, des espèces de petites punchlines à l'américaine. Et je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur Holy Moly Guacamole. Et avec l'Achille, le guitariste, on s'est dit, euh, vas-y je vais le dire. Je l'ai dit. Il y a eu un espèce de bid un blanc total dans la salle. Ouais, j'avais envie d'être ailleurs. <rire> C'est depuis un peu que je fais, que je fais de la musique, de, enfin surtout guitare, batterie. Quand je regardais des vidéos sur internet ou quand je me suis intéressé un peu euh, euh, aux cymbales, ou que ce soit peau, fût, cymbale, et tout, je regardais et puis je me suis rendu compte que c'était une des plus vieilles euh, marques, que beaucoup de batteurs que je suivais jouaient avec. Instinctivement, je me suis dit, euh, oh putain, ça veut dire que c'est celle-ci la meilleure marque. Et, tout, et, et du coup, j'ai acheté mes premières petites cymbales et tout comme ça et c'était des zipjans. Et là, je suis très content d'en de, de avoir des nouvelles. Non, je pense que ça a toujours été euh, la, même, la même vision. Euh, déjà, je suis très content qu'elle qu existe toujours. C'est hyper important de me dire que les gens jouent encore avec ces ce cymbales-là et qu'on passe pas à des trucs super modernes ou qui n'ont plus rien à voir et que c'est encore fait main. Euh, il voilà, y a des prototypes qui sortent, il y a des trucs... Enfin, euh, c'est une marque qui ne fait que grandir, grandir, grandir et je ça formidable. Et j'aurai toujours autant de respect pour cette marque. Nous avons sorti un album avant l'été qui s'appelle Takotsubo, c'est notre deuxième album. Tout, tout 2022, on a une grosse tournée qui va venir où on fait toute la France, l'Europe, les états unis le Mexique et, et encore plein d'autres dates que je ne citerai pas encore tout de suite. Mais non, il y en a plein qui arrivent et sûrement plein de festivals cet été ou l'été prochain.